Je ne vois plus où mes pas me mènent Le fou, le mât, suit sa voix Il marche nu, mais il aime Son innocence est ma loi Plus de chemin de traverse Plus de doute, plus de choix Les marches qui montent à l'envers Finissent tout à cet endroit Et c'était là, là, là il y a longtemps J'ai choisi de vivre Au-dessus de vos lois Car la vie qui coule Nuit et jour Dans mes veines Parle d'autrefois Elle me dit qu'elle Le sang